Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment permettre à vos potes de rejoindre votre serveur Minecraft sans ouvrir les portes de votre box. Donc cette manipulation elle est très simple et elle ne nécessite pas grand-chose. Avant que la vidéo commence n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez c'est parti Bon et eh bien voilà, on se retrouve sur l'ordinateur pour vous montrer comment eh bien, permettre à vos potes de rejoindre votre serveur sans ouvrir les portes de votre box. Tous les liens pour rejoindre ce que je vous présente dans cette vidéo sont disponibles dans la description, donc n'hésitez pas à les voir. Du coup, pour faire cette manipulation, on va utiliser ngrok. Ngrok en fait, ça permet de créer une passerelle entre votre serveur et Internet. Donc c'est pour ça qu'on va l'utiliser, pour rendre notre serveur Minecraft accessible depuis Internet. Pour ce faire, vous cliquez sur « Get started for free ». On va en fait tout simplement créer un compte, c'est obligatoire si on veut l'utiliser. Ça prend vraiment deux secondes. Et une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur cette page. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur « Download for Windows ». C'est tout simplement le petit logiciel qui va nous permettre de faire la passerelle entre le serveur et Internet. Et avant de quitter cette page, on a besoin d'autre chose. Il faut aller dans la catégorie « Authentification ».« Your hot token ». Et ici, en fait, vous avez votre token qui est lié à votre compte. C'est pour ça qu'il faut en créer. un. Ce que je vous conseille de faire, c'est de copier la deuxième ligne qui est ngrock hot token suivi de votre token. Donc, pour ma part, c'est flouté. Et maintenant, on va dézipper ce qu'on a téléchargé. Donc, c'est comme ceci, un petit fichier eggs. On peut le placer sur le bureau. On peut ensuite fermer cette page. On attend que ça se termine. Donc, notre fichier exécutable est juste ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lancer. La première commande, en fait, c'est de lier l'exécutable à notre compte NGRoc. Donc pour cela, on fait juste un CTRL V. Et ensuite, on fait Entrée. Ça va, en fait, tout simplement nous authentifier. Et maintenant, la deuxième commande à taper, c'est tout simplement NGRoc. Suivi de notre protocole, donc nous, c'est TCP. On va ensuite lui donner l'instruction de se connecter sur le serveur UE, donc en Europe et pas aux États-Unis, comme il le fait par défaut. Donc, tirer Région. On vient ensuite marquer EU. Et ici, on va mettre notre port, qui est le port de notre serveur Minecraft, qui est par défaut de 5.5.6.5. On fait entrer, et on voit maintenant que on a une adresse qui est ici. Donc c'est cette adresse que vous allez envoyer à vos potes pour qu'ils rejoignent votre serveur. Bien évidemment, si vous fermez cette fenêtre, eh bien le tunnel en fait va être coupé, du coup la connexion aussi, et vos potes ne pourront plus rejoindre. Du coup, si vous hébergez un serveur sur votre PC, il est important de laisser tourner cette console en plus de celle du serveur. Bon et bien voilà, on a vu comment permettre à vos potes de rejoindre votre serveur sans ouvrir les portes de votre box. J'espère que ce petit tuto rapide vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou sur mon serveur Discord qui est disponible dans la description. Vous pouvez le rejoindre, vous pouvez poser des questions si vous avez des soucis. En tout cas, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter et à t'abonner. Pour ne rien rater, des prochaines vidéos. Allez, salut